Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous montrer l'avantage d'utiliser les meilleurs outils de trading. Donc nous avons devant nous donc euh, un graphique en bougie japonaise donc en chandelier japonais. Je pense que si vous avez déjà quelques notions de trading euh, vous connaissez cela et on a ici un indicateur, un des indicateurs les plus connus également ici en dessous qui est le stochastique. Donc on peut trader avec ça, moi je l'ai fait assez longtemps. Donc euh, vous utilisez peut-être euh, cette technique-là mais euh, il est certain qu'il y a maintenant des nouvelles techniques, des nouveaux outils qui vous permettent d'avoir un avantage euh, évident sur ces techniques-là par rapport à d'autres traders. Et donc euh, je vais vous expliquer, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez peut-être découvrir des outils qui vont vous intéresser et je vais vous montrer quels sont les avantages d'utiliser certains euh, nouveaux outils qui existent certes depuis un certain temps puisque le market profile dont je vais vous parler existe depuis les années 80 mais n'est pas encore très populaire en France, il est utilisé par les traders professionnels en Angleterre et aux états unis bien sûr. Mais petit à petit donc en France, euh, en Belgique, euh, donc en Europe on commence à utiliser cet outil. Donc moi je l'ai utilisé déjà depuis quelques mois, euh, j'ai créé une formation euh, sur ce sujet parce que je pense que c'est quand même très intéressant d'utiliser ça et également d'autres outils. Donc vous voyez ça c'est une configuration du market profile donc chaque journée est configurée ici par un profil Ici on a la nuit, vous voyez ce que le marché a fait la nuit et euh, on est ici sur le Bund et ici donc c'est la journée d'aujourd'hui. Donc on peut agrandir pour voir ce qui s'est passé et on voit bien donc que le marché a ouvert ici à ce niveau-là. Donc il y a une petite flèche ici et qui est nettement en dessous donc du plus bas qu'a fait le marché euh, la veille. Donc ça nous donne déjà une indication intéressante. Et ensuite, vous voyez cette configuration caractéristique, donc en, en D ou en, en vente, en ventre, disons, comme on, comme on peut le dire, avec également des zones ici en grisé qui montrent là où le marché s'est positionné le plus souvent pour le moment euh, dans la journée d'aujourd'hui, avec une pointe ici, donc qu'on appelle le, le POC et le v -POC, donc aussi bien pour le, le nombre de contrats qui ont été euh, donc, traités ici. Donc le plus souvent le marché a été ici, on voit bien les volumes ici. Donc, et également on a donc euh, le nombre de positions qui ont été passées surtout ici. Donc si on va voir plus loin, je vous montrerai ça donc. Plus loin dans la vidéo donc il y a possibilité de voir combien de contrats ont été passés donc sur ces niveaux-là. Donc vous voyez qu'on a des configurations euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les bougies japonaises mais tout ça ce sont des informations qui sont complémentaires à ce qu'on peut trouver sur les graphiques classiques et qui sont extrêmement intéressantes pour vous positionner au meilleur moment tout au cours de la journée. Donc ici vous voyez qu'on a des lettres et chaque lettre correspond à 30 minutes. On utilise le market profile essentiellement en unité de temps 30 minutes. Donc ici euh, vous pouvez bien sûr changer les unités de temps sur euh, votre graphique en bougie japonaise. Donc ici je suis en une minute et on peut également aller voir donc changer en 30 minutes, ben vous voyez... Également ce qu'a fait le marché en 30 minutes. Je pense que vous connaissez très bien ce principe-là. Donc euh, ce sont déjà euh, des informations importantes donc le market profile qui est un outil que moi je vous conseille d'utiliser maintenant. Moi je fais essentiellement du scalping mais maintenant avec bien sûr le market profile en complément. Et j'utilise également maintenant euh, d'autres outils toujours en complément donc sur euh, cette fenêtre-ci où on voit d'une part le market profile que je viens de vous expliquer mais également ici donc vous voyez on a un autre graphique qui est le footprint qui vous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque bougie. Donc on est également en 30 minutes ici, j'ai choisi le 30 minutes et on voit les contrats qui sont réellement passés, qui ont été réellement passés aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc ici vous voyez la colonne de gauche et la colonne de droite qui sont les contrats qui sont vendus et les contrats qui sont achetés. Donc ici à droite en rouge on a les contrats qui sont passés à l'achat et en vert les contrats qui sont passés à la vente. Ce qui veut dire qu'on voit très bien qu'à certains moments donc lorsque les montants sont importants, vous voyez une barre un petit peu plus importante à gauche, plus importante à droite qui montre les contrats qui sont réellement passés à, au moment T. Donc vous avez le market profile, vous voyez ici où se trouve le marché actuellement, la 147.54. Vous le voyez également ici sur le market profile et enfin on le voit également ici sur le carnet d'ordre. Alors le carnet d'ordre est très intéressant aussi, pourquoi Parce qu'il vous montre les positions, donc les contrats qui sont proposés à la vente ici à droite et à l'achat ici à gauche. Et qui vont nous permettre de voir, donc ça ce sont les, les contrats qui ne sont pas encore exécutés alors qu'ici on a les contrats qui sont exécutés. Donc vous voyez les endroits où ça, ça bouge, donc vous voyez ici la ligne orange et ici on se trouve donc à ce niveau-là, vous voyez ça monte. Pourquoi ça monte Eh bien parce qu'ici on a des contrats à l'achat donc qui sont plus forts que les contrats à la vente. Et donc avec ces différents niveaux on peut voir que euh, le marché a tendance à aller plutôt à la hausse ou à la baisse. Parce que bien sûr s'il y a plus d'acheteurs le marché va monter, s'il y a plus de vendeurs le marché va baisser. Donc à chaque instant vous pouvez déterminer s'il y a un, un gros volume donc, qui est proposé ici à l'achat et eh bien il y a des chances que euh, le marché monte. Idem ici donc vous voyez ici on a 367 à ce niveau-là ce prix de 147,68 donc ça va constituer peut-être une résistance à la montée du marché. Donc s'il si y a des contrats donc qui sont positionnés à l'achat, ici on voit un certain nombre de, de contrats qui sont proposés à la vente. Donc à chaque instant, à chaque niveau de prix vous avez cela. Maintenant ces contrats peuvent très bien être retirés rapidement, c'est pourquoi il est très intéressant d'avoir également ici ceci, pour voir les contrats qui sont réellement passés. Donc ça peut être instantané bien sûr, mais ça vous permet de vous positionner très rapidement. Et ce sont toutes des informations que vous n'avez bien sûr pas si vous vous contentez euh, des, bougies, des bougies japonaises. Donc ici vous ne savez pas du tout euh, combien de contrats sont proposés à la vente alors qu'on est au même niveau. Donc vous voyez ici le niveau euh, donc, euh, sur les bougies, donc on est en une minute, vous voyez le marché qui monte. Ici on a quelques bougies vertes et vous pouvez voir la corrélation avec ce qui se passe ici sur les contrats qui sont positionnés, qui sont proposés sur le carnet d'ordre, donc à l'achat et à la vente, et ça vous permet de déterminer bien sûr euh, si le marché a une tendance plutôt haussière ou baissière, alors que sur le graphique classique, vous n'avez pas euh, ces informations. Donc vous voyez le gros avantage qu'ont les traders sur vous si vous n'utilisez pas euh, ces, ces outils-là. Les traders qui utilisent ces outils que je viens de vous expliquer ont un gros avantage sur vous et parfois lorsqu'on utilise les bougies japonaises, on est surpris d'un mouvement euh, instantané qui va, alors qu'on pensait que le marché allait monter tranquillement mais tout d'un coup le marché descend fortement. Pourquoi Eh bien parce que justement on a euh, donc des contrats qui sont, position, qui sont proposés ici à l'achat ou à la vente et ça vous permet donc lorsque vous voyez ça de savoir que euh, le marché va descendre euh, probablement très rapidement. Et vous avez une confirmation ici donc sur le footprint que, euh, donc le, le marché euh, a réellement réalisé les contrats à l'achat ou à la vente. Donc ici vous pouvez avoir du bluff sur le carnet d'ordre donc euh, c'est interdit mais ça se fait quand même. Donc vous pouvez avoir des traders qui, qui, qui bluffent, qui mettent à un certain niveau ici un gros contrat à la vente, une grosse quantité à la vente, ça s'appelle du spoofing. Donc c'est du bluff, c'est du bluff comme au poker. Évidemment c'est une information intéressante que vous pouvez voir et ça vous permet aussi de faire, de faire très attention à si réellement ces contrats sont passés ou pas. Mais toutes ces informations-là, vous les avez avec ces outils-là, vous ne les avez pas avec les indicateurs classiques. Que vous utilisez probablement et les, et les bougies japonaises. Donc vous voyez différents niveaux ici, vous voyez 444 ici, il y a des contrats qui sont proposés donc à la vente ici et peut-être qu'on va pouvoir voir sur les, sur les bougies japonaises qu'effectivement euh, le marché donc va redescendre donc à ce niveau-là. Donc ici on est à 147,61. Vous voyez 147,61 il, il y a un niveau ici de résistance qui est matérialisé ici par les 446 contrats à la vente ici. Alors ça peut être du bluff aussi, hein, on ne sait pas encore puisque les contrats ne sont pas encore passés à ce niveau-là. Le marché peut très bien remonter et que ça disparaisse ou que ce soit euh, acheter ces contrats-là à la vente par donc euh, tous les acheteurs euh, qui sont ici, qui se présentent ici. Donc on peut suivre à euh, à chaque instant ce qui se passe sur le marché grâce au carnet d'ordre et grâce ici au footprint. Donc vous voyez l'avantage la, d'utiliser ces, ces outils. Alors ces outils donc, euh, sont, sont utilisables uniquement sur les marchés qui sont régulés, sur les futurs mais seulement si vous utilisez des CFD, vous savez que les CFD ils vont suivre les futurs. Donc ce qui se passe ici forcément ça va se passer également sur les CFD. Et si vous tradez en CFD mais que vous utilisez ces outils ici, ça va vous être extrêmement utile. Donc il ne faut pas forcément euh, trader en futurs pour pouvoir utiliser ces, ces outils. Il vous suffit d'avoir comme ici, donc un compte par exemple sur cette plateforme Tradovate euh, pour, avoir, pour voir ce qui se passe sur le futur et avoir votre compte de trading sur CFD et vous pouvez à ce moment-là avec un plus petit compte donc trader euh, en, ayant, en sachant ce qui va probablement se passer grâce à ces outils-ci avec le market profile aussi qui vous donne des informations donc très intéressantes puisque vous voyez ici qu'on arrive à des extrémités donc si je reprends uniquement mon graphique ici market profile, on voit ici qu'il y a peu de volume donc on a l'extrémité supérieure où il y a peu de volume, l'extrémité inférieure où on a très peu de volume, on a même eu ici donc ce qu'on appelle un single print donc vous voyez une seule lettre ici. Donc lorsqu'on maîtrise le market profile et eh bien on sait qu'à ses extrémités, lorsque le marché remonte vers les extrémités, donc il y a de fortes chances qu'il redescende, comme ici aussi. Donc en général, le POC ici ou le VPOC attire le marché. Donc on voit ici que le marché est monté au-dessus de la VA supérieure. Donc cette zone grise ici est délimitée par, par ce qu'on appelle la value area supérieure, value area inférieure. Donc c'est cette zone grise la value area et on voit que lorsqu'on est au-dessus de cette zone-là eh bien on a une très forte probabilité pour que le marché redescende au moins vers ceci et ça vous permet donc de vous positionner euh, de manière très efficace grâce euh, encore à cet outil-là par rapport aux bougies japonaises donc qui ne vous donnent pas toutes ces informations. Donc vous savez ici que il est probable qu'on va avoir un marché qui va redescendre grâce au market profile et grâce en plus à ces outils-ci qui vous donnent donc le volume qui est proposé ici à, à la vente ou à l'achat sur le carnet d'ordre et vous avez la confirmation ici de ce qui se passe sur le footprint ici. Donc vous, avez, vous pouvez surveiller cela à la limite, vous utilisez vos, vos bougies japonaises sur un écran, vous voyez un petit peu mais vous regardez surtout ces outils-là au moment où vous voulez vous positionner pour vous positionner le, le mieux possible. Donc vous voyez ces nouveaux outils qui sont vraiment des outils fantastiques si vous voulez améliorer votre trading, améliorer donc vos performances. Donc euh, vous pouvez trouver donc euh, parmi mes formations donc euh, la formation Market Profile qui va vous expliquer donc l'utilisation en détail de tous ces outils et je pense que ça peut améliorer fortement euh, vos résultats puisque vous allez avoir les mêmes informations que les meilleurs traders euh, du monde puisque lorsqu'on est sur un marché régulé eh bien toutes ces informations sont publiques donc tout le monde dans, dans le monde entier va voir les mêmes informations, les mêmes nombres de contrats qui sont présentés sur, euh, sur ces marchés-là. Alors que si vous utilisez uniquement les bougies en CFD eh bien vous n'avez pas accès à ces formations. Voilà j'espère que ça vous a aidé à comprendre les avantages de ces outils donc mettez un pouce vers le haut si vous appréciez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, je vais essayer de, vous, de continuer à vous donner des informations intéressantes et euh, si vous voulez pratiquer donc euh, ces outils-là qui à mon avis sont devenus aujourd'hui indispensables eh bien vous trouverez dans mes formations donc euh, l'accès à ces outils-là, à cette plateforme. Il y a différentes plateformes qui utilisent le market profile mais j'ai cherché donc une plateforme vraiment efficace. Tradovet est une plateforme et en même temps un broker. Cette plateforme qui fonctionne très bien sur PC comme sur Mac. Il ne faut pas utiliser donc des logiciels complémentaires sur Mac. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez installer la plateforme mais vous pouvez également l'utiliser via un navigateur. Donc moi je ne vois pour le moment que des avantages lorsqu'on débute avec cette plateforme par rapport à d'autres plateformes qui proposent le Market Profile, comme Sierra Chart, qui est vraiment archaïque, je dirais, comme outil. J'aime pas du tout. Donc, moi, je vous, vous pouvez utiliser les outils que vous voulez, mais moi, je vous conseille ceux que, que j'utilise, parce que j'ai cherché toujours à, à trouver les meilleurs outils pour, pour mes étudiants. Donc, pour le moment, c'est Tradovet que, que je recommande. Ce n'est pas un outil très cher euh, mais c'est vraiment un outil euh, extrêmement souple d'utilisation euh, qui vous aidera certainement beaucoup donc grâce à, à ces nouvelles techniques de, de trading. Enfin nouvelles certainement pas pour, pour les traders professionnels qui l'utilisent depuis euh, de nombreuses années mais les traders amateurs je crois qu'il n'y en a pas encore beaucoup qui utilisent cela euh, et pourtant euh, je peux vous assurer que ça donne des résultats euh, assez fantastique. On comprend mieux ce qui se passe euh, sur les marchés, on comprend euh, pourquoi le marché monte, pourquoi le marché baisse et pour moi devenu, euh, ce sont des outils qui sont devenus totalement indispensables. Je ne me verrais plus euh, trader uniquement avec des bougies japonaises et des, des indicateurs comme le RSI, le Stochastique, euh, Ishimoku qui sont des bons outils mais aujourd'hui pas suffisants pour arriver à faire partie des, des 10% de, de traders gagnants. Donc il faut aujourd'hui utiliser ces outils-là. Ça me semble totalement indépendant, euh, indispensable. Donc euh, n'hésitez pas à me mettre votre avis euh, sous la vidéo, mais je pense que si vous testez ces outils-là, vous en serez extrêmement satisfait. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement.